Voilà, donc bah, Ici euh, donc une exploitation de maraîchage euh, bio, donc, euh, on propose quelques, quelques ateliers euh, au niveau des, des jeunes ou des scolaires pour euh, faire découvrir un petit peu tout ça, leur donner un petit peu de la, curio la curiosité de, du métier et puis euh, peut-être faire découvrir euh, des... Des, des, des choses pour, pour le, leur avenir professionnel. Alors j'ai trouvé ça vachement intéressant de pouvoir découvrir bah, les producteurs locaux en fait, de voir comment ils travaillaient, ils nous ont expliqué bah, comment ça se passait, comment ils cultivaient leurs plantes, qu'elles soient comestibles ou non, euh, comment ils cultivaient les fruits, les légumes, on a vu l'intérieur des serres. Et puis c'était vachement intéressant de pouvoir rencontrer euh, bah, un chef d'entreprise en dehors des Carcans et ça m'a vachement plu, c'était hyper intéressant. Quelque chose à, à vous faire passer et tout ça, euh, les études c'est bien. Avoir des diplômes, il ne faut pas les négliger ou quoi que ce soit. Mais avoir des envies, c'est presque plus aussi important que faire des études. Moi, je n'ai pas fait forcément euh, d'études, euh, euh, des grandes études. J'ai eu mon bac, je suis allé à la fac. J'ai pas eu, j'ai rien eu à la fac. Et pourtant, aujourd'hui, ça va faire, quoi, ça va faire 14 ans qu'on est installé. Et euh, je vais vous dire une, une chose très simple, hein. on en vit, on en vit bien, après ça dépend de ce qu'on demande et tout ça, et on se fait plaisir dans ce qu'on fait. Aujourd'hui on a découvert les marais salants, j'ai trouvé ça très enrichissant, euh, ça m'a permis de découvrir qu'il y en avait dans la région, chose que je ne savais pas du tout, et le fait qu'on ait eu ce changement euh, patron jeune, c'était super intéressant. Ça nous a permis de voir une autre facette de ce métier-là et surtout de faire connaissance avec un patron, mais d'une autre façon que de faire comme si on déposait un CV. Alors une matinée enrichissante avec le, des jeunes en relation directe hein, entre le, le milieu du, de l'entreprise et puis euh, le, le, leur recherche à eux de, de vouloir... Euh, un métier ou de, de s'installer dans quelque chose. Euh, là, il n'y a pas de formalité, on est directement sur le terrain, c'est beaucoup plus pratique et, euh, et amical, donc euh, ça se passe super bien. L'association Saveur d'ici Cuisine de chef du pays Royanais euh, a porté ce projet avec la mission locale et donc les deux techniciens, les deux chefs qui sont ici euh, dans, dans les lieux de la cuisine du du restaurant L'Aquarelle à Broyer et donc nous sommes très contents d'avoir euh, euh, accompagné ces jeunes à la découverte du métier. La mission donc, qui nous a été confiée c'était de, de montrer et de promouvoir un peu notre profession euh, à travers une journée qui a commencé ce matin au marché avec euh, la visite des, des commerçants du marché central de Royan. Le but de cette, de cette journée, c'est de faire découvrir aux jeunes euh, un peu euh, la cuisine et du coup euh, de promouvoir un peu euh, les artisans locaux euh, du mar et du marché de Royan. Euh, donc euh, on, a, on a en fait élaboré euh, trois recettes euh, à base de produits de saison euh, pour faire voir un peu euh, euh, aux jeunes euh, qui veulent se lancer dans le métier euh, les saisons, et la simplicité des produits. Aujourd'hui, je suis venu travailler à La Corelle, euh, voir des chefs cuisiniers. J'ai parlé avec eux, ça m'a plu. J'ai fait de la cuisine avec eux, j'ai mangé, j'ai fait entrée, plat, dessert. franchement, ça m'a grave plu. Ça prouve que c'est dans la lancée de, du métier que je veux faire, en fait. Donc franchement, j'ai vraiment bien aimé, et pourquoi pas recommencer plus tard. Eh bien, euh, humainement parlant, ils sont très sympas et sinon, euh, sinon au, autour de l'univers professionnel, bah, euh, ça, ça fonctionne bien. Alors je suppose qu'il y a un petit peu plus de, de, de rapidité forcément en cuisine quand il y a du service, tout ça. Mais, euh, mais ouais, non, on, a, on a pu voir comment faire du, du repas à la chaîne, entre parenthèses, avec du coup euh, le même plat pour tout le monde mais plusieurs plats d'affilée et euh, du coup euh, c'était euh, un bon test. Ils sont intéressés aux jeunes, on a pu discuter de euh, l'univers professionnel euh, entre eux et les jeunes et inversement euh, euh, pour, pour proposer euh, certains, certains horizons euh, professionnels autour de, de la cuisine. Du coup.